trouvé mon pantalon Voilà, je pensais jamais commencer une vidéo comme ça Et ben non c'est fait, merci 3.43 Alors outre le fait qu'on appelle le triple décimètre dans le milieu Ce qui pourrait aussi justifier ce début de vidéo Ce qui met dans cet état C'est le court teaser qui a été publié par 343 Industries Ce 24 juin Et qui met le top départ à la campagne de communication de Halo Infinite Alors bon... Infos sur Halloween Infinite, on en a eu tellement peu, dès qu'il y en a, et ben bam, vidéo analyse, et ben on y est, vidéo analyse. Alors en soi, il n'y aura pas tellement de choses à dire sur le teaser en lui-même, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir tout de suite, il va être dans la description de la vidéo, ou alors en fiche en haut de la vidéo. Donc résumons ce court teaser qui ne montre vraiment pas grand chose, mais qui en dit beaucoup sur les axes scénaristiques qu'emprunteront Halloween Infinite. Il s'agit donc d'une transmission...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 Voilà, ça c'est clair, c'est net, a priori, retour des parias dans Halo Infinite, c'était une théorie qui courait depuis un petit moment. On pouvait avoir de bonnes raisons de le penser, mais en l'absence de confirmation, on ne pouvait pas l'affirmer. Aujourd'hui, je pense qu'on peut l'affirmer, les parias seront bel et bien de retour dans Halo Infinite, et il y a fort à parier qu'ils joueront un rôle central dans cette histoire, au vu des quelques éléments que nous avons actuellement. Alors on peut aussi se demander où est-ce que cette transmission est reçue euh, on peut apercevoir le haut d'un logo de l'UNSC dans le coin de l'écran, donc bon, sans doute, mais là il y a confirmation que c'est bien un véhicule ou une base de l'UNSC qui le reçoit. Euh, comme ça l'écran est fissuré aussi, donc moi j'aurais tendance à penser que c'est un écran de Pélican, ça ressemble un petit peu à l'écran qu'il y avait dans le Pélican du trailer de 2019 quand Brohammer allait à l'avant de celui-ci, bon, c'est absolument pas certain et en soi ça n'a aucune importance, mais voilà euh, dernier petit détail visuel, à la fin de la transmission, on voit un logo de Banige d'apparaître très rapidement. Là aussi ça n'apporte rien mais euh, là c'est vraiment la confirmation ultime quoi. Alors maintenant si on se concentrait un petit peu plus sur le contenu de ce message parce que finalement c'est vraiment ce qui va nous intéresser, donc on va faire ça phrase à phrase parce que je pense que chaque petite phrase a son importance et c'est là toute la subtilité de la communication d'Halo Infinite, c'est dans les petits détails qu'on comprend les grandes implications. Donc commençons par la première phrase, leur approche, nos forces prendront bientôt le contrôle de l'anneau, dans quelques heures nous en aurons le contrôle. Bon là ce qu'il dit c'est assez clair, les parias arrivent, ils vont défoncer tout le monde et prendre le contrôle d'un anneau sur lequel des humains se trouvent, puisque c'est un véhicule humain qui a capté ce signal. Donc quel halo Eh bien a priori on peut penser que c'est le halo zeta, qui est le halo qui semble être au centre de l'intrigue d'Halo Infinite. Ce n'est pas tout à fait exclu que ce soit l'installation 09, qui est l'installation que l'on voit partir à la fin d'Halo Wars 2, une chose est certaine, c'est que les Parias ont quitté l'Arche. Alors ils ont quitté l'Arche, comment est-ce qu'ils l'ont quitté Et eh bien ça je pense qu'on le saura dans le jeu en question. Le Spirit of Fire, qu'en est-il Et du coup, l'installation 09, qu'en est-il Puisque si les Parias sont libérés, a priori, le Spirit of Fire a pu aussi se libérer. Ou bien non, il n'y a plus de Spirit of Fire. Et du coup, qu'en est-il de l'installation 09 et d'Anders et bien là je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont soulevées en plus de, de celles qu'on se posait avant. Je relèverai aussi un dernier petit truc qui n'a peut-être pas d'importance, mais peut-être que quand on jouera au jeu, et ben, il y en aura vraiment une, c'est qu'il dit au début leur approche comme si c'était un rendez-vous, comme s'il devait arriver, comme si la confrontation devait arriver et qu'elle était attendue. Et je trouve que ça donne un côté euh, tout à fait dramatique à la communication, mais justement, c'est peut-être le seul but et ça n'a peut-être pas de signification euh, profonde. Il enchaîne ensuite avec l'humanité brûlera, leur insolente défiance ne sera plus qu'un souvenir. Euh, là, je pense qu'il fait clairement référence aux événements d'Halo Wars 2, de la défiance du Spirit of Fire envers les Parias, puisque a priori il n'y avait pas eu de rencontre entre les Parias et l'humanité avant l'Arche. Enfin, en tout cas, il me semble, peut-être qu'Halo Infinite le contredira, mais. A mon avis il fait quand même référence à ces événements là. Il enchaîne ensuite avec plus de prophètes, plus de mensonges, alors pour moi là il y a deux choses, déjà plus de prophètes et eh bien ce n'est clairement pas les Covenants. plus de mensonges ce n'est pas non plus une énième faction Covenant comme on a pu connaître dans Halo 4 et 5, il me semble qu'il y a aussi un petit effet de on tourne la page, les Covenants c'est du passé, Halo Infinite, ça ouvre une nouvelle voie, et les ennemis ça ne sera pas les Covenant, ça sera les Parias. Et je trouve qu'en soi, cette phrase annonce un petit peu leur avènement. Alors dernière ligne droite avant la fin de l'audio, nous sommes unis et frères jusque dans la mort, nous sommes sa volonté, nous sommes ses héritiers, nous sommes les Parias. Alors là en principe, si vous êtes comme moi, au début vous pensiez que c'était Atriox qui parlait. Et là, cette phrase, elle a tendance à nous faire penser que ce n'est pas Triox du tout qui parle, puisque ils sont unis et frères jusque dans la mort, bon, ben ça c'est les brutes, c'est un petit peu... Un, ils sont assez euh, tribaux, ils sont tous euh, frères d'armes, donc, donc bon, a priori ça n'avait pas trop de sens jusqu'à maintenant. Par contre, nous sommes sa volonté, nous sommes ses héritiers, pour moi ça fait clairement référence à une personne... Et est-ce que cette personne, ça ne serait pas Atriox Est-ce que Atriox ne serait pas mort Il aurait été tué par l'humanité, d'une quelconque manière, et ça serait la raison de ce rendez-vous et de cette confrontation que les parias veulent avoir avec l'humanité. D'ailleurs, on peut aussi se demander si Atriox est réellement mort ou s'il n'est pas juste considéré comme mort par les parias. C'est vrai que tuer Atriox euh, pendant une ellipse, ça serait peut-être quelque chose de risqué. Il y a aussi une deuxième chose qui est transmise par cette dernière phrase, c'est que par-delà la mort de leur leader, par-delà la mort de leur chef, ils sont toujours les parias. et finalement, qui est le chef des parias n'a pas vraiment de sens, n'a pas vraiment d'importance, étant donné que tout le monde hérite de sa volonté, et c'est en ça que les parias ont une vraie doctrine qui est différente de celle des Covenantes. Alors voilà, là-dessus ça flirte un peu avec la théorie, ça flirte avec l'interprétation, mais je pense que c'est ce que ce message est censé évoquer, et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouvera d'une manière ou d'une autre dans Halloween Infinite. Alors voilà, on a un petit peu décortiqué ce message, maintenant essayons de le replacer dans le contexte d'Halo Infinite sur le peu d'informations que nous avons jusqu'à présent. Personnellement, j'aurais tendance à penser qu'il se situe un petit peu avant le trailer de 2019, Puisque dans celui-ci on a le pilote de Pélican qui va chercher le chief qui était à la dérive, et qui lui dit qu'on a tout perdu, que l'humanité s'est pris une branlée, et donc à l'époque on théorisait que ça pouvait potentiellement être les Parias, et bien à mon sens ce message pourrait, en tout cas on n'a aucune certitude que c'est le cas, mais ce message pourrait se passer avant le trailer de 2019, les Parias arrivent sur l'anneau, il y a une confrontation avec l'UNSC, qui se prend une dérouillée, et suite à ça on enchaîne avec les événements du trailer de 2019 et a priori le début d'Halo Infinite puisque le trailer de 2019 serait la première cinématique du jeu même s'il est très possible qu'elle évolue d'ici à la sortie d'Halo Infinite. Alors voilà, je pense qu'il n'y a plus grand chose à en dire de ce court teaser, on en a déjà parlé pendant un petit moment. Euh, maintenant j'aimerais vous faire part de quelques petites impressions que j'avais vis-à-vis d'Halo Wars 2 et de ce court teaser euh, déjà, euh, je ne sais pas vous, mais personnellement, le design de cet écran me fait furieusement penser aux écrans qu'on pouvait avoir dans les cinématiques d'Halo Wars 2. C'est peu, c'est un simple écran avec un simple signal audio, mais personnellement, ça m'y a fait énormément penser. Et globalement, je trouve que c'est tout à fait raccord avec euh, ce que l'on a pu voir de ce que sera le design d'Halo Infinite, qui est quand même une question très importante dans la communauté et assez sensible, il faut le dire. Ensuite, concernant Halo Wars 2, je me souviens de déclarations de développeurs de chez 343 qui avaient dit que Halo Wars 2 allait avoir un impact énorme sur la suite de la saga et c'est d'ailleurs suite à ça qu'on a commencé à considérer Halo Wars 2 comme faisant partie intégrante de la mainline suite à Halo 5. Et il me semble que, que ce soit visuellement ou spirituellement, il va vraiment avoir un impact sur Halo Infinite et Personnellement, je m'attendrais à avoir un jeu avec des visuels du même acabit, mais bon là dessus il s'agit de mon ressenti personnel et je vous invite à aller voir le zoom que j'avais fait sur Halo Wars 2 à l'époque et qui est exactement à ce sujet que j'avais fait je crois il y a un an. Enfin bref, j'espère que ce teaser vous aura hypé autant que moi, personnellement j'en ai marre d'attendre, je veux avoir du lourd, je veux avoir des infos, je pense qu'on va être servi en juillet, comptez sur nous pour être là où on doit être. Et vous qu'est-ce que vous avez pensé de ce teaser Quelles sont vos attentes suite à celui-ci Est-ce qu'il a ravivé la flamme de la hype qui dormait depuis bien trop longtemps en vous et sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo, j'espère sur Halo Infinite, et bien entendu, vive Halo